Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur les pièces à et Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment exploiter davantage ce, ce, ce site pour gagner plus de pièces et pour pouvoir les retirer en n'importe quelle crypto que vous voulez. Donc, je voudrais vous montrer quelques détails. Regardez ici, nous avons 7750 pièces avec 16 clics d'accord on a 16 clics et pour ces 16 clics là on doit récupérer comme récompense 7750 pièces alors comment faire il faut cliquer il faut euh, appliquer ce que je vais vous montrer et ce premier plateforme et ce premier plateforme de publicité ignorez-le, toujours ignorez-le, d'accord, vous allez perdre votre temps inutilement, sautez-le, il ne fait pas partie des de 16 clics à faire, donc commencez par la deuxième partie, d'accord, commencez par la deuxième partie, donc vous allez, voilà, vous allez cliquer jusqu'au dernier, d'accord, jusqu'au dernier, vous voyez, donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre pause tout à l'heure, et je vais cliquer tout et je reviens pour vous montrer que j'ai fait les 16 clics et en même temps je vais vous montrer comment faire le retrait euh, avec dogecoin parce que la dernière fois c'était euh, le retrait qu'on avait fait c'était sur le tronc donc aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut retirer encore avec dogecoin avec n'importe quel crypto que vous voulez en fait donc je, je commence rapidement en cliquant ici Donc j'attends donc je vais me pause à la vidéo lorsque je vais finir de, de faire toutes les clics je reviens pour vous montrer le résultat et voilà le premier clic est terminé donc je vais cliquer sur le carré jaune là qui se déplace et je clique maintenant sur réclamer et je clique sur mon bouton retour de mon téléphone pour empêcher la publicité de s'afficher j'attends voilà ma récompense a été payée, d'accord maintenant et comme vous le voyez je viens de réclamer les 1000 jetons et à partir de maintenant c'est à partir de maintenant c'est les pièces de 700 700 700 700 jusqu'à là avant de commencer par voir pour les 350 quatre fois et 150 quatre fois d'accord maintenant avant de, de finir il y a encore un autre bonus avant de finir de cliquer tous ces tous ces avant d'appliquer tous ces clics là parce que c'est 16 que nous avons et ici j'ai déjà fait un clic ça me reste 15 d'accord au lieu de 7750 il me reste maintenant 6750 maintenant ici je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de gagner chaque six minutes 500 pièces davantage pendant que vous êtes en train d'appliquer les clics ici vous êtes en train de faire ça aussi donc vous allez appuyer ici sur ces trois boutons là vous venez ici gagner et vous venez ici robiner vous attendez que ça s'affiche alors ici vous voyez vous aurez à à, à réclamer 555 pièces. Alors, quand vous voyez ça comme ça, vous allez défiler, vous venez ici. Le carré jaune là. Vous le cliquez. Quand ça se déplace, vous le suivez, vous cliquez encore. Vous attendez quelques secondes. Et après, on vous dira de cliquer pour récompenser, pour récupérer votre récompense. Donc, voilà, je vais le cliquer. On m'a. Les 560 pièces ont été déverser maintenant qu'est-ce qu'il faut faire vous allez devoir attendre 6 minutes après avant de, de revenir encore pour réclamer d'accord donc vous voyez ici le montant que j'ai actuellement maintenant on va maintenant retourner d'accord ici en cliquant ici on va retourner maintenant pour aller appliquer nos 15 clics restants on applique on appuie ici pour retourner sur le tableau de bord et continuer notre travail là-bas donc vous voyez ça me reste 15 clics donc le clic que je viens de faire tout à l'heure ne, ne fait pas partie de ce qui est ici d'accord donc je remets le pause la pause et je vous reviens dès que je vais finir de cliquer c'était juste un détail que j'avais oublié je vous ai montré ça rapidement alors comme vous le voyez vous voyez j'ai déjà fini de les, les 16 clics et j'ai récupéré toutes les, les pièces et quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il n'y a plus rien ici. D'accord À part celui que je vous ai demandé d'ignorer, de, toujours ignorez-le parce que ça vous prend du temps et la récompense n'est pas trop importante. D'accord. maintenant, et pour l'autre côté, nous irons encore réclamer et la bonus. Nous cliquons encore ici. Nous venons sur le Robinet. Attends. Vous voyez, j'avais 221. Donc, après avoir récupéré les 7000 euh, quelques et les, 000, euh, les 500, euh, 555 deux fois, voilà maintenant une troisième fois que je vais le récupérer. Et 555 pièces. Vous allez voir, ça va s'ajouter ici. Alors, on vient ici. Pour. Voilà. Pour démontrer que nous ne sommes pas des de robots. Le carré jaune, on clique sur ça. On répète. On attend quelques secondes ici. Et on récupère. Voilà. Donc, Regardez, vous voyez, la, le solde a augmenté. Il faut encore attendre 6 minutes après et revenir. Alors, nous irons maintenant sur le page, la page d'accueil. Pour effectuer notre retrait. Alors, aujourd'hui, nous allons retirer eh, peut-être deux fois. En tout cas, on va voir. Peut-être deux fois. Et donc, pour le retrait, vous cliquez encore ici. Ici. Et vous venez dans... Sur votre nom, quoi. Ici. Et là, vous cliquez sur se retirer. Si vous êtes sur ordinateur, ça doit afficher retirer. Alors, vous défilez. Vous venez en bas. Vous allez voir que vous avez la possibilité de retirer sur payeur D'accord vous avez la possibilité de retirer sur payer maintenant si je clique sur retirer sur payer vous allez voir que le montant minimum à retirer c'est ça qui est ici d'accord maintenant comme je n'avais pas encore assez le montant je vais quand même essayer de valider pour vous montrer et je clique maintenant sur envoyer après avoir cliqué sur le carré bien sûr carré jaune vous allez voir d'accord minimum est de 500 000 500 000 pièces pour retirer sur euh, payeux d'accord vous devrez avoir 500 000 pièces alors ici on a combien on a 200 pièces oui. donc voilà donc nous allons retirer ça sur notre portefeuille euh, pour cette pays. Alors, donc, nous allons. Nous irons donc chercher notre adresse. Euh, pour cette pays. Arrivé sur notre euh, site, nous allons donc nous connecter en cliquant ici. Si vous déjà votre première connexion, vous vous êtes à et, Si vous avez sauvegardé vos, vos données, le, la connexion sera automatique. Alors nous cliquons sur Je ne suis pas un robot. Alors nous cliquons aussi sur Sign -in. patiente voilà nous sommes maintenant sur notre tableau de bord donc ce que je voudrais vous demander c'est de regarder ici vous voyez j'ai euh, 4496 plus 161 0,0 4496 165 d'accord donc, je vais retirer le Dogecoin. Euh, vous venez ici, déposez ou bien verser. Si c'est en français, c'est verser. Si c'est en anglais, c'est déposite. Alors, nous allons maintenant chercher notre adresse Dogecoin. C'est ça ici. Vous cliquez seulement ici. Alors, après avoir copié l'adresse, on retourne, on va sur notre site pour aller effectuer notre retrait donc ici je vais retirer Dogecoin voilà le voilà ici je clique sur ça voilà après avoir cliquer sur ça Ici, on me demande de mettre l'adresse que je vais retirer en deux tranches. Je vais d'abord mettre le montant ici. D'accord, je vais mettre 100, 100 000 pièces. Je colle l'adresse. Je passe d'abord l'adresse qui est là. Parce que c'était l'adresse du tronc que j'avais récupéré la dernière fois. Cette fois-ci, maintenant, voilà l'adresse de Dogecoin. Alors. Ok. Je pense après avoir collé l'adresse, il ne nous reste que à ah, Cliquer sur ce carré là pour prouver que nous ne sommes pas un robot après ça nous allons cliquer sur envoyer pour recevoir notre paye patiente voilà nous avons reçu notre paye avec succès donc il nous reste encore 123 123 844,7 pièces. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller sur Faux 7 Pays et retirer ça à une autre crypto. Euh, voilà, je vais aller sur mon Faux 7 Je clique sur Déposit. je ne sais pas en quoi je vais récupérer, bon, voyons voir Djbits, tâche attache trc20, usdt, ok, je vais récupérer ça en usdt, il veut récupérer un USDT. Donc, je reviens. Alors, sur le site Guache. je reviens maintenant encore ici je viens dans charlemagne je viens maintenant je clique sur se retirer alors je viens chercher maintenant le usdt voilà le voilà ici c'est ça là que nous voulons retirer usdt je n'avais encore eu à faire aucun retrait par rapport à ce token là donc ici je vais effacer l'adresse du Doge qui était là et je colle maintenant l'adresse du usdt que nous venons de co copier et je vais aussi mettre bon je récupère tout sinon je voulais mettre 100, 100 000 pièces je récupère tout donc on clique sur le carré jaune on clique maintenant sur envoyer pour recevoir notre paye voilà euh, comme vous le voyez il n'y a plus rien ici toutes les pièces ont été envoyées sur notre faussette pays alors qu'est ce qu'on va faire on va aller la dernière fois ça m'a pris quatre heures du temps avant que le paiement ne soit déposé sur mon compte donc je ne sais pas si tout à l'heure le paiement serait déjà fait. Je ne sais pas. On va aller vérifier quand même pour voir. Sinon, normalement d'habitude, le paiement se fait en automatique. Au plus 5 minutes, le paiement vient. Mais pour l'autre jour, ça m'a pris 4 heures avant que le paiement ne soit arrivé. Donc je vais me connecter. Je viens sur mon tableau de bord. Je vérifie maintenant mon solde. Vous voyez. Je vais vérifier aussi le USDT. Voilà le deuxième retrait qu'on a eu à faire. C'est n'est pas encore arrivé. D'accord et le Doge aussi. On avait 4496 165. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, et ici, normalement, on devrait voir les détails. Vous verrez, vous, vous voyez déjà les détails de tous les sites là où j'ai eu à réclamer les, les pièces. Nous allons voir le dernier détail. Donc, ce n'est pas affiché ici. Donc, pour le moment, le paiement n'est pas encore arrivé. Donc, dès que ça va arriver, en tout cas, une fois que vous faites le, la réclamation, le paiement se fait et normalement en 5 minutes. Parfois, c'est entre 5 et à 4 heures du temps. Entre 5 minutes et 4 heures du temps que ça prend. Parce que la dernière réclamation que j'ai faite, ça m'a pris 4 heures du temps avant de, de percevoir que le, le paiement. Donc voilà, je peux peut-être revenir encore pour vous montrer ça. Donc vous regardez bien, je vous le montre. On avait 4400 et 496 165 Dogecoin. Je vais faire le capture d'écran. Voilà. Je vais vous montrer aussi pour le usdt qu'on a eu à faire qui est là nous sommes à quoi zéro d'accord attache attaché trc 20 usdt d'accord je vais faire aussi le capture d'écran voilà après pour vous montrer dans mon cas la que le paiement a été effectué ok donc, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt parce que j'ai encore d'autres opportunités à vous montrer. Soyez parmi ceux-là qui vont bénéficier de, de cette opportunité-là. Abonnez-vous sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo importante que je vais vous montrer.